Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de, de nos semis. Alors on a tenté une première série de, de, de semis, des salades en l'occurrence, euh, que j'ai souhaité placer le plus à la lumière possible. Donc on, on dispose d'une toiture transparente sur une dizaine de mètres carrés dans la maison. Je les ai placés en hauteur et puis sous cette toiture. Et euh, après la levée, eh bien, ces semis ont filé complètement malgré tout, donc ce n'était pas encore une source de lumière suffisante. Et euh, on a pris la décision de d'éclairer à l'avenir euh, nos semis de manière à leur fournir la lumière du jour euh, nécessaire absolument euh, à une levée, disons, euh, correcte, avec des plans euh, robustes et surtout qui ne vont pas filer hein, sur ces phénomènes de tropisme pour aller chercher la lumière. Alors, l'offre est vraiment intéressante en termes d'illumination hein, pour, pour les semis. Il y a plein de possibilités, à commencer par les lampes CFL qui sont, je crois, très utilisées. Euh, les LED qui vont l'être de plus en plus. Euh, pour notre part, on est parti sur des turbo néons. Euh, je vais vous montrer. Voilà, on est parti là-dessus. Donc, une rampe comme ça, Donc c'est suspendu hein, au-dessus des caissettes de semis. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus Eh bien pour pour différentes raisons. Euh, on, on a jugé que c'était le meilleur euh, rapport, euh, le meilleur compromis en quelque sorte hein, euh, entre le prix, euh, l'investissement de départ, la consommation ensuite en électricité bien sûr et euh, la, la durée de vie des tubes néons, euh, la surface que ça va éclairer pour nous, et euh, l'illumination aussi euh, produite. Quoi. Voilà, sur, si on, on met un peu tous ces paramètres ensemble, euh, c'est pour nous, je le dis bien, avec le peu de production qu'on a, l'échelle du potager qui dit non, hein, 150 m2, vous imaginez que les semis euh, précoces, Concernés par ce dispositif vont pas être très très nombreux. Euh, il s'avère que c'est à mon sens la solution euh, la meilleure et c'est donc celle qu'on a retenue. Je veux pas dire par là que les lampes CFL par exemple c'est pas quelque chose de bien ou les LED euh, c'est des systèmes qui sont tout à fait performants, j'en suis convaincu. Mais il se trouve que avec le, le peu de production dont on a besoin ici, voilà un dispositif comme celui-là ça coûte une cinquantaine d'euros. Euh, j'ai trouvé ça sur un site euh, où on vend tout ce qu'il faut pour cultiver de la bonne herbe et c'est donc euh, un dispositif que je vais détourner pour cultiver autre chose en ce qui nous concerne Alors, j'ai réalisé mes semis euh, de la même manière que l'année dernière. J'ai renoncé aux semis en bouteille pour cette année. Et je me suis vraiment orienté vers ce presse-motte qui fonctionne très, très bien, euh, qui nous réalise cinq petites motes à la fois, avec une petite dépression euh, qui va accueillir la graine, euh, dans, dans chaque mode, c'est vraiment très bien fichu ce truc euh, à condition d'utiliser du terreau, alors l'année dernière encore je m'embêtais à, à tamiser du terreau, etc. Bon là on est parti sur du terreau de semis, euh, euh, c'est pas un gros investissement et honnêtement ça va clairement beaucoup mieux. Il faut faire attention à ne pas trop trop tasser euh, le terreau dedans, bien l'humidifier en fait il suffit de procéder à quelques tests et lorsqu'on se rend compte qu'on réussit à presser une motte, mais également à la déliter dans la main très facilement, c'est que la consistance est bonne. Alors, on peut considérer que la lumière, c'est important qu'à partir du moment où les graines ont germé, évidemment, que les cotylédons sont apparents. Néanmoins, j'ai tendance à penser que les graines euh, mises en surface uniquement euh, se mettent à germer. Les graines beaucoup plus enfouies ne germent pas. Est-ce que la lumière n'y est pas pour quelque chose quand même dans le, dans le déclenchement de la germination euh, Donc, je vais quand même commencer à les éclairer dès le début, euh, avant même que les plantules soient sorties. On Peut considérer que c'est du gaspillage d'énergie en quelque sorte. Euh, voilà, quand, quand les, les premiers euh, cotylédons vont apparaître, la lumière sera là au rendez-vous. On va éclairer à peu près une 15-16 heures par jour. Je crois que ce sera ce sera bien. Cette rampe d'éclairage va nous permettre euh, d'illuminer à peu près 6 caisses. Euh, bon pour l'instant j'en ai semé que 3 vous voyez c'est pour vous dire hein, euh, mais on pourrait si on le souhaitait éclairer 6 et euh, 7 polystyrènes dans lesquelles je réalise mes semis euh, en une seule fois sans problème hein. donc ça produit 10 000 lumens alors on, on pourra dire là encore que d'autres ampoules type CFL euh, produisent davantage de lumens euh, le lumen c'est bien euh, mais c'est pas tout, en l'occurrence ces lampes là ne chauffent pas, les néons ne chauffent pas et je peux donc les approcher assez près de, de mes semis et là on va réaliser une autre mesure, hein, c'est à dire l'illumination euh, reçue euh, par la surface éclairée et ça, ça se mesure non pas en lumens mais en luxe et euh, c'est impossible d'augmenter la, la lumière reçue, donc mesurée en luxe sur les semis avec des lampes CFL car elles chauffent beaucoup trop et on crame les semis alors que là c'est possible donc 10 000 lumens ok mais combien de luxe réellement reçu par la surface éclairée c'est ça qui compte réellement donc ce qu'on va essayer de faire c'est de produire une petite vidéo très rapide d'ici quelques, quelques temps euh, dans laquelle on essaiera de vous montrer la progression de nos semis sous cet éclairage et puis on pourra en tirer les conclusions qui s'imposent voilà si toutefois, on devait s'apercevoir que ça ne fonctionne pas et que c'est pas un dispositif utile pour nos semis, eh bien, on pourra toujours s'en servir comme lampe de bronzage, par exemple. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Est-ce que de rythme.